vous pouvez désormais saisir directement le CESE par voie de pétition sur les sujets qui vous concernent. Dès 16 ans, vous pouvez lancer une pétition sur la plateforme du CESE. Si elle recueille plus de 150 000 signatures, notre Conseil doit s'en emparer. Assemblée des organisations de la société civile, le CESE est aussi l'assemblée de l'association des publics, de la participation citoyenne. La plateforme pétition que nous lançons vient compléter une large palette de dispositifs déjà développés et utilisés par le CESE. Je pense aux consultations en ligne que nous organisons, aux journées et ateliers délibératifs qui se tiennent au CESE, à l'association de citoyens, à nos commissions de travail, ou encore aux conventions citoyennes, comme celle que nous venons d'achever sur la question de la fin de vie. Les pétitions en ligne, nous y sommes déjà attentifs. Et ces dernières années, ce n'est pas moins de 10 avis qui en sont directement inspirés. Aussi, la plateforme que nous lançons vient faciliter plus encore leur recueil, faciliter leur recueil par une Assemblée de la République, le CESE, pour apporter réponse et suivi aux préoccupations qui sont les vôtres et que vous exprimez.